Petite métisse, balançant sa chute à travers les passants se glisse, écrit comme une perruche. Y a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon. Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions. Elle danse sa jeunesse, chante la folie, la chaleur de l'air la perce et la brûle comme un fruit. Presque femme, encore enfant, ange ou bien démon. Elle avance en se balançant. Que veut dire sa chanson Il y a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon. Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions.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 Et si j'étais marchande, je gagnais.